Bonjour à toi cher spectateur. Euh, Morbius de Daniel Espinoza. Euh, déjà ça fait très longtemps qu'on attend le film, on va pas se voir la face au delà des reports dus à la crise du Covid, le film était attendu bien avant cela et en fait a été reporté parce que visiblement la qualité du film était souvent remise en doute et on a pu le voir au fur et à mesure des bandes annonces, le long métrage n'arrêtait pas de changer d'histoire. Mais du coup le film arrive, il débarque avec une presse mais absolument catastrophique, avec des avis allant du « ça passe » au « c'est une catastrophe intersidérale ». Bref, on sait un peu ce qu'on va voir lorsqu'on va se poser dans la salle de Morbius. Le résumé pour faire simple, Michael Morbius est depuis tout jeune atteint d'une grave maladie attaquant directement son ADN. Devenu un docteur et scientifique émérite, il cherche plus que tout à trouver un remède pour se soigner, ainsi que son meilleur ami, Luciane. C'est vraiment pas ouf, mais de là à qualifier ça de catastrophe nucléaire, euh, je dois avouer que les venoms à côté sont bien pires. Hein. Euh, pour autant, est-ce que le film est bon Non <rire> Pour répondre à la question que je pense que tout le monde se pose, non, le film n'est pas bon. Euh, mais le film n'est pas à la hauteur de la catastrophe que l'on aurait pu attendre parce que je dois avouer que personnellement, déjà je me suis pas ennuyé plus que ça devant Morbius. Alors, j'ai plein de choses à remettre en question autour du film, mais le point central, c'est que le film dure 1h45, et honnêtement, pour son 1 h 45, il est complètement honnête. Il ne va pas très loin, mais pour autant, il ne se donne pas des allures de long métrage qui voudraient en faire plus. En fait, le film a, je trouve, et ça a été plutôt bien cristallisé dans Palma d'Avi, a une vibe année 2000 tout début mi-2000, genre Ghost Rider, Daredevil, Electra, qui je trouve se ressent. Mais pas forcément dans le sens où le film est une catastrophe intersidérale, mais je trouve que dans son envie de vouloir renaître avec ce que faisait Mark Steven Johnson, justement avec Daredevil ou Ghost Rider par exemple, eh ben, je trouve que le film est plutôt honnête. Même si c'est dans la maladresse la plus totale, eh ben, par exemple Daniel Espinoza, je peux pas avoir la sensation qu'il est en train de faire un mauvais film. Il fait un film comme Ruben Fleischer a pu le faire avec le premier Venom, c'est-à-dire un film qui est honnête dans sa mise en scène, mais est absolument catastrophique dans son écriture. Et c'est, je pense, là le gros défaut de ce long-métrage, c'est que même si on met un metteur en scène qui a envie de donner tout ce qu'il a pour le film, si c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a trois manières de concevoir un film de super-héros aujourd'hui, j'ai l'impression. La manière MCU, inclure un film dans un immense contexte et jouer avec cela, développer un film solo qui se suffira à lui-même, et faire un objet hybride se contentant simplement de placer un vague contexte pour plus tard. Si Fleischer et Serkis n'ont pas su développer cela avec Venom, Daniel Espidoza n'arrive même pas ici à clairement développer un projet de cinéma qui semble être emprisonné dans la conception des vieux Marvel du milieu des années 2000, le long métrage du réalisateur suédois allant plus dans la direction de Daredevil ou Ghost Rider que celle initiée dernièrement par nombre de ses aînés. En termes d'écriture, le film est adapté des comics de Gil Kane et Roy Thomas, Écrit donc ensuite par Matt Sazama et Burt Sharpless, euh, pff, euh, le scénar n'a aucun sens. En, en fait, c'est bizarre parce qu'on sent qu'il y a des thématiques qui voudraient être abordées par les deux auteurs, mais tout est jeté au profit d'un espèce de film brouillon qui déjà a le plus gros défaut du monde, c'est-à-dire de faire d'un méchant un gentil. Alors j'ai conscience que dans les comics, c'est exactement ça. Le personnage de Morbius est un méchant, mais un bon fond hein, sur la base, il n'y a pas de souci. la quasi-totalité des méchants de l'univers de Spider-Man sont exactement dans cette vibe-là. Là-dessus, là j'ai aucun problème. Mais mon problème, c'est que on pourrait faire pareil avec le lézard, on pourrait faire pareil avec d'autres personnages. Pour autant, ce sont des méchants. Et moi donc, j'ai un gros souci avec le fait qu'on construise un film qui est auto-centré sur le personnage de Morbius, qui est un méchant, qu'on en fait pendant les trois quarts du temps un gentil en mettant un plus gros méchant par-dessus, mais que, sans trop spoiler, à la fin, on a quand même envie de dire « on sait que c'est un méchant et que potentiellement derrière, il peut y avoir des trucs à exploiter avec ». Donc déjà, de base, je trouve que l'exploitation du personnage est bizarre et ne fonctionne pas parce qu'on devrait être dans l'hypothèse de l'anti-héros et ça n'est jamais un véritable anti-héros. C'est un personnage qui commet des erreurs sur lesquelles on va poser des fautes qu'il n'a pas commises et l'écriture se base entièrement là-dessus, ce qui pour moi est très problématique. Mais au-delà de ça, il y a plein d'éléments qui devraient être exploités de manière intelligente, qui ne le sont pas faits, comme cette relation entre Michael et Lucian, elle devrait être exploitée de manière intelligente, et c'est juste là, parce qu'il faut mettre une dualité. Et du coup, derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas d'élément d'écriture où on se dit « Ah, le love interest, il pourrait avoir un impact plus fort ». Non, non, c'est juste un love interest. Ah, là, il pourrait y avoir une relation fraternelle un peu puissante, ou alors avec ce docteur qui s'occupe d'eux, il pourrait y avoir une relation pseudo-paternelle. Non, il est juste là pour être là. En fait, c'est ça le gros défaut de ce genre de scénar. C'est qu'en tant que spectateur, on voit qu'il y a des trucs qui pourraient être exploités, et les scénaristes sont pas pensé pareil que nous. Sharpless et Sazama n'arrivent jamais à conduire le personnage dans la meilleure direction possible, se contentant presque simplement de poser les situations et de croiser les doigts pour voir ce qu'il pourrait miraculeusement arriver par la suite des événements prenant place dans ce scénario. Si le personnage de Michael et sa relation avec Luciane ne ressemblent pas à grand chose, on sent que les deux scénaristes ne veulent rien développer de plus. Et malheureusement, c'est en que l'on a du mal à comprendre dans quelle direction les deux auteurs veulent emmener leur script, comme s'il n'y avait rien de plus que simplement placer tout cela et ne rien demander au spectateur que simplement ben, éteindre son cerveau. En termes de mise en scène, Daniel Spinoza, ça n'est pas un metteur en scène que je trouve foncièrement mauvais. C'est même plutôt un bon metteur en scène. Life est pour moi un film de science-fiction qui peut être un postulat de départ qui fait très Alien qui rencontre Gravity, mais dans les faits, ça fonctionne. Et Sécurité rapprochée est un thriller d'action qui certes est parfois très bruyant dans sa mise en scène, mais a du cachet, comme les Easy Money. Et là comme Ruben Fleischer sur euh, Venom, il disparaît. Il disparaît au profit d'une mise en scène tellement au service du numérique qu'on a l'impression que derrière, il ne sait pas comment pleinement exploiter son potentiel. Je veux dire, le nombre de plans-séquences qu'il y a dans le film, c'est hallucinant, mais le nombre de plans-séquences réussis qu'il y a dans ce film est également hallucinant d'un point de vue négatif. Parce que, encore une fois, on est typiquement sur l'exemple d'un film qui voudra avoir un gros potentiel visuel et qui a encore une fois cette petite vibe à la marque Steven Johnson dans le sens où on, on sent qu'il y a une envie de faire du Marvel old school. Pas très subtil, mais on sent qu'il y a une vibe. Et au final, euh, le montage est hasardeux alors que Pietro Scala est quand même un monteur qui est extrêmement renommé dans le métier, mais alors là, c'est bizarre. Et, et tout est bizarre, en fait, dans ce film. Il y, y a une vague, il y a une ambiance, il y a un truc qui voudrait marcher. Et on a la sensation que Daniel Espinoza maîtrise pas son tout. Et qu'à mon avis, il y a dû avoir un gros travail de, de remontage, de reshot derrière, et, et ça fait que le film n'a pas vraiment de sens. Et, et je trouve que l'enchaînement des scènes, en plus, est assez bizarre. Et, et un ensemble qui... Ouais, qui sonne vraiment comme trop étrange pour réussir à totalement convaincre. Et je trouve encore une fois que pourtant on a un metteur en scène qui devrait tenir les rênes de son film et qui n'arrive pas à trouver le bon équilibre justement entre faire du numérique parfois un peu bizarre et derrière réussir à quand même tenir une mise en scène qui soit assez juste. Espinoza est un cinéaste qui, quand il sait ce qu'il veut mettre en scène, peut donner lieu à des œuvres assez classes, voire même surprenantes. Mais ici, il semble qu'il soit un peu dépassé par la grosse machine qu'il doit plus tenter de contrôler que de réellement acheminer, tant on sent que le metteur en scène se perd au fur et à mesure que son récit avance. Si le montage est parfois anarchique, c'est avant tout dû à un travail très brouillon de la part du réalisateur dans sa conception du cadrage et de la gestion des angles de caméra, donnant lieu à une œuvre glaçante de maladresse et parfois même de clichés dans son sens le plus triste du terme. En termes de casting, alors déjà soyons sincères, euh, Adria Arjona est bien mais sans plus. Euh, Jared Harris est quasi secondaire voire tertiaire. Matt Smith est en roue libre mais des plus totales, c'est extraordinaire. Je sais pas ce qu'il fout là mais honnêtement il passe le meilleur moment de sa vie et il s'éclate. Ça donne pas lieu à des grands moments d'acting mais on sent qu'il s'amuse. Tyrus Gibson n'a rien à faire ici, c'est un acteur qui est peu charismatique, qui est à peu près drôle dans les Fast and Furious, mais qui clairement, on comprend lorsqu'on le voit ici jouer un espèce d'agent du FBI pseudo-sérieux, n'a rien à foutre dans ce genre de production. Euh... Et derrière, les autres acteurs, on les retient qu'à peine, parce qu'on retient surtout l'acteur principal de ce film, qui est loin d'être aussi catastrophique dans House of Gucci, qui pour autant n'y pas une prestation des plus passionnantes. Jared Leto est égal à lui-même ici. Car même s'il ne se donne pas clairement à fond, il arrive par instant à être assez charismatique pour tenir son personnage, même si un peu plus d'émotion n'aurait pas été de trop. Au bout du compte, Morbius... C'est un peu ce qu'on avait en tête, sans pour autant être autant catastrophique que ce que j'aurais pu imaginer. Alors c'est catastrophique en termes d'écriture, autant de placer là tel quel, c'est une daube scénaristique, ça n'a aucun sens, et c'est vraiment le minimum syndical pour deux auteurs qui, je pense, auraient pu un peu plus se creuser à la tête pour livrer quelque chose de plus profond. Mais derrière, on a un metteur en scène qui cherche à donner un minimum de cachet à son film, même si c'est un peu brouillon. On a des acteurs qui essayent de se donner, dans la mesure qu'ils peuvent, un bon charisme à l'écran, même si on sent qu'ils ne peuvent pas non plus délivrer la prestation de leur vie. Il y a une ambiance, il y a une vibe. Mais pour autant, Morbius de Daniel Espinoza n'est pas un bon film, n'est pas un bon Marvel. Et je ne vous conseille pas plus que ça forcément de le voir en salle. Parce que je pense que vous pourriez plus perdre votre temps qu'autre chose. Et je pense pas que vous allez plus vous éclater que ça devant le film. Même pour les scènes posgériques, mais qui alors sont tirées par les cheveux. Mais vous pouvez passer votre chemin, clairement. A plus